Je vais faire la présentation. Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous montrer un nid de frelons placé à un endroit mais vraiment particulier, dangereux. Alors ces frelons asiatiques qui se placent mais vraiment, mais vraiment partout franchement. C'est mort de rire. Allez, je vous montre ça. Et en plus il est énorme. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est dans une cabane à oiseaux Et là je vous garantis un truc, c'est qu'il est énorme énorme. Allez, je m'habille et je me prépare oh oh, oh oh, oh oh, oh. Allez, c'est parti pour le combat Et je vous annonce un joli combat là. Allez, on va aller voir ça Franchement, il est gros, gros Je ne sais pas comment ils ont fait de ne pas le voir les gens. Donc là il faut faire le tour Apparemment il y a une petite porte quelque part voilà, Une porte un peu cachée quand même Voilà, nickel là Et On va rentrer, je vais mettre ça Un peu serré quand même Je ne sais même pas si je vais pouvoir rentrer euh, Si je vais pouvoir rentrer euh, dans la petite cabane J'enlève la poudreuse Moi bon, je pense que mon... On va mettre ça dedans Allez. regardez moi ce monstre regardez moi ce monstre un truc de malade un truc de malade une cabane oiseau regardez ça et les oiseaux à côté qui s'installent du coup il n'y a plus personne regardez ça là ils m'ont repéré un peu il n'y a pas encore trop d'attaques mais c'est un truc de malade on est dans un histoire à oiseaux regardez moi ça le catastrophe donc là il va falloir mettre un peu la poudre bon il n'y a pas trop, trop de place donc euh, j'annonce euh, je annonce que je vais me faire attaquer je ne peux pas m'échapper on a vu la taille regardez ça Et les gros, hein, franchement, euh, ils doivent faire euh, 60 cm Ça va, je ne vais pas trop attaquer un peu la GoPro Ils ont tendance à partir de l'autre côté Là, c'est fou qu'ils n'ont pas vu ça quand même Allez enfin fait une ouverture pour regarder comment c'est fait à l'intérieur. Voilà. Ça a donné partout. de malade regardez ça Et ici je sais pas si vous voyez mais il y a la terrasse pour manger Et les gens ils sont juste à côté hein. bon ça tombe ça tombe ça tombe ça tombe Bon, j'observe un peu des galettes on voit pas trop de, de, de larmes peut-être ça fait un peu la peine voilà on est début octobre bon, je commence à avoir de la buée les amis bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu hein Qu'est-ce que vous en pensez de ce nid Est-ce que ça pas abuser normalement de se mettre dans une, a une nichoir à oiseau. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt, les bébés.